Bonsoir. On commence la séance avec un bout de clap en attendant les derniers participants. Euh, donc, l'idée, c'est de se connecter euh, avec le code qu'il y a dans le, dans le chat, pour participer à ce premier nuage de mots. Je pense qu'on peut considérer que tout le monde est arrivé. Ok. Et bien, c'est parti. On va pouvoir lancer le début. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, euh, c'est de, de parler de deux choses. D'abord, de faire une présentation euh, générale de la Géorgie et dans un deuxième temps, de vous partager nos retours d'expérience. Donc, on, on vous laissera euh, le diaporama qui sera disponible sur le site euh, de destination euh, Eurasie et sur le projet qui a accueilli euh, euh, le projet euh, Capagri Géorgie. Donc, le déroulé, ce sera le suivant. D'abord, on va se présenter qui sont les intervenants. Donc, on est des étudiants et étudiantes. Euh, et des diplômés qui avons vécu en Géorgie. Ensuite, euh, sur la partie introduction à la Géorgie, donc on va vous proposer un quiz avec des explications détaillées. C'est pour ça aussi qu'on vous a lancé sur le booklap. Et on aura un temps de questions-réponses. Ensuite, on prendra une pause de cinq minutes. Et après, on aura la partie retour d'expérience avec un retour détaillé de Tatiana et ensuite une table ronde des intervenants pour ensuite avoir un temps de questions réponses qui sera sur le retour d'expérience, mais aussi sur l'introduction à la géorgie s'il reste des questions. Et après, on clôturera la séance en vous présentant des œuvres pour mieux comprendre la géorgie. On sera très preneur d'avoir vos retours sur cette présentation. C'est assez nouveau pour, pour nous tous. Donc le Book Lab, comme on vous l'a dit, pour le nuage de mots et le quiz. Et si vous avez des questions, vous pouvez les noter sur le chat au fur et à mesure euh, et ou prendre la parole au temps qui sont dédiés aux questions-réponses. Je laisse Sophie commencer à se présenter. Euh, bonsoir à tous, on est vraiment ravis de vous avoir ce soir sur, euh, pour ce petit événement sur la, sur la Géorgie. Euh, donc, je m'appelle Sophie Marouchka, je suis étudiante à Sciences Po en master en relations internationales et j'ai passé euh, pas mal de temps en Géorgie l'an dernier. Euh, j'ai découvert la Géorgie d'abord euh, à travers des, un voyage et j'ai finalement euh, passé plus de temps euh, en Géorgie à travailler en particulier sur euh, l'énergie. Je vais peut-être laisser euh, Mathilde se présenter. Merci Sophie euh, du coup, ben moi c'est Mathilde, merci à tous d'être là ce soir. Euh, vous êtes venus nombreux pour découvrir la Géorgie, donc c'est chouette. Euh, donc moi, j'ai fait un master en tourisme, j'ai été diplômée euh, là récemment. Et, et donc euh, j'ai rencontré, alors pas tout le monde, mais euh, certaines de ces, de ces personnes présentes ici en Géorgie l'année dernière et l'année d'avant, quand j'ai réalisé un stage euh, en Géorgie à Tbilissi. Donc euh, voilà, j'y retourne régulièrement parce que j'ai créé du coup, euh, mais on en reparlera sûrement après une agence de voyage en lien avec la Géorgie. Et donc je passe la parole à Sarah. Bonjour à tous. Euh, donc euh, je suis Sarah. Euh, euh, je suis en master à Sciences Po Bordeaux, euh, donc en master affaires internationales et euh, Espace post-soviétiques. Euh, J'étais euh, en Géorgie donc cet été. J'ai fait un stage à l'institut français, donc à la médiathèque, euh, voilà. Et après, donc j'ai passé deux mois à la médiathèque et euh, un mois en voyage en Géorgie. Et euh, je compte y retourner euh, en, en septembre, voilà. Euh, bonjour à tous. Moi, c'est euh, Robin. J'étais l'année dernière euh, de février à juillet en Géorgie euh, pour un échange oui. universitaire. Euh, j'ai étudié à Tbilisi State University, une des principales universités de, de Tbilisi. J'ai un peu euh, des travaux de recherche sur euh, la géorgie et, euh, et je continue à, à m'intéresser à tout ce qui se passe là-bas, euh, qui est passionnant. Et je peux passer la parole à Louise. Et Louise, euh, je suis euh, à l'école d'agronomie de Montpellier dans un cursus euh, système agricole et agroalimentaire durable au sud. Euh, j'ai eu une première expérience en Géorgie pendant mon Erasmus euh, au semestre de printemps 2021. Et après, j'ai décidé d'y retourner pendant six mois, pendant ma césure, pendant laquelle j'ai fait un stage de deux mois et demi. Et j'ai fait un projet de cartes, dont on va, on va vous présenter quelques cartes par la suite. Et je passe la parole à Tatiana. Bonjour à tous, bonsoir. Euh, donc je m'appelle Tatiana en Géorgie pendant mon année de césure entre mon M1 de géopolitique que j'ai fait avec Robin et euh, un M2 que je termine actuellement euh, à l'université Paris-Nanterre, donc en études russes et post-soviétiques. Et je me suis retrouvée en césure euh, en Géorgie au même endroit que Sarah, l'Institut français. On n'était pas dans le même service, mais j'aurai l'occasion plus tard de vous expliquer euh, plus en détail euh, mon expérience de stage. Mais euh, voilà, je suis restée deux mois euh, à Tbilisi. Merci Tatiana. Alors, c'est parti. Euh, pour la présentation de la Géorgie, donc on, vous on vous propose quatre volets. Un volet sur euh, le côté tourisme et culture, sur l'agriculture, l'énergie et la politique. Donc ici, on a une photo d'Alois qui est normalement aussi parmi nous. Et on va commencer par à quoi ressemblent les paysages en Géorgie. Et donc Mathilde, je te laisse prendre la main. Voilà parce que du coup, là, je ne pouvais pas euh, vous en parler sans montrer. Donc, les paysages en Géorgie, donc sur le nuage de mots, vous avez mis, euh, j'ai vu euh, svanetti » passer, montagne, Caucase, euh, eau, enfin, j'ai vu plein de mots qui sont ressortis. Et euh, bah, du coup, là, pour ceux qui ont mis inconnu et ce genre de mots, bah, voilà, pour vous, euh, ça vous montre un petit peu à quoi ressemble la Géorgie. Donc, euh, c'est effectivement dans la chaîne du Caucase, donc il euh, y, euh, y a la montagne, hein, vous aviez raison. Et là, vous avez des photos en fait de différentes régions de Géorgie, euh, donc euh, qui sont assez variées. On a euh, tout en bas à gauche le, le semi-désert, si on peut dire, euh, qui s'appelle Oudabno. et un peu plus loin, en fait, on a euh, tout de suite la montagne. C'est très vert, donc enfin, euh, c'est un petit pays mais qui a énormément à, à montrer et une diversité de paysages énorme. Alors du coup, on va partir sur une petite question. Euh, quelles quelle sont les, religi les religions principales en Géorgie Donc on vous a mis euh, quatre euh, propositions et vous pouvez répondre donc sur Ooclap. Euh, pour euh, cette, euh, cette question. Donc, vous retournez sur euh, l'application, soit sur, enfin, sur l'application, soit sur votre téléphone ou alors sur l'ordinateur, et vous devriez pouvoir répondre. Donc on a euh, christianisme, donc le protestantisme. Euh, l'islam chiite, le christianisme orthodoxe, ou sinon l'islam sun sunnite. <coughs> On vous laisse une petite minute pour répondre, 30 secondes. <rire> Je pense que c'est bon. Un code ouais. 2023. Ouais. Tout le monde réussit à répondre, c'est bon on passe, on passe à la suite okay. <rire> Donc la réponse donc c'est, euh, les, les Géorgiens sont euh, en majorité orthodoxes. Donc c'est une région, euh, on n'a pas montré une carte du monde je crois, mais euh, donc la Géorgie est, euh, donc, euh, entre, au, est donc au sud de la Russie, et au nord de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, il y a la Turquie aussi, et donc, en fait, euh, c'est une région avec euh, vraiment différentes, euh, différentes religions. Donc, euh, bon, on a les Turcs, donc c'est l'Islam, euh, les, les, les musulmans, euh, comme euh, les, euh, les Azeris. Donc, en Azerbaïdjan, ils sont aussi en majorité musulmans. Mais par contre, on a les, les Russes, euh, qui sont en euh, majorité orthodoxe, tout comme les Arméniens. Donc, du coup, on a une, une région un peu, un peu mixte. On a vu dans le... Dans le nuage de mots, vous avez parlé de la danse. Euh, je n'ai pas vu les chants, je crois. Mais du coup, euh, voilà, selon vous, quelle est l'importance de la danse et des chants dans la culture géorgienne Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et nous, euh, on les récupère et on, et on répondra à la fin. Donc, vous vous doutez bien qu'à l'unanimité, j'ai vu que <rire> c'est assez important. Donc, euh, en Géorgie, il y a une... Euh, si on peut dire euh, spécialité, je <rire> ne sais pas trop comment dire ça, mais on, on, en soi, les, les chants polyphoniques géorgiens, c'est très important dans la culture géorgienne. Donc on va vous mettre un petit extrait. Je crois qu'on n'entend pas, Louise. Ok, désolé. <rire> euh... En tout cas, le, le lien sera disponible sur le diaporama et on vous laisserait écouter plus tard. Désolée pour ce petit problème. technique. <rire> on peut peut-être vous mettre le lien dans le chat et vous pourrez aller voir après aussi. Euh, Désolée, du coup, mais vous, vous irez voir. Donc ça, c'est un groupe euh, que j'ai rencontré, moi, personnellement, à Angers. Euh, ce sont, alors, ils ont des, des, des racines de Géorgie, mais ils sont, ils sont français, et ils font du chant polypholique géorgien. Très, très marrant de trouver ça à Angers. Euh, mais en Géorgie, c'est quelque chose euh, qui est vraiment... Euh, tout le monde chante, en fait, un petit peu. Euh, je crois que Louise a mis un peu plus loin après une vidéo où... Euh, où, en fait, euh, à table, euh, pendant un repas, euh, tout le monde est en train de, de chanter. Euh, ils ont un peu plus un don, je pense, que, que d'autres. <rire> pour le chant, pour la danse, pour tout ça. Euh, donc, la danse aussi, hein, euh, le, le ballet national, qui est assez important, avec plein de danses traditionnelles. Enfin, c'est vraiment quelque chose à voir. Euh, et à Tbilisi, donc qui est la capitale, où vous pouvez, euh, vous pouvez découvrir euh, tout, tout cet art. Euh. Alors, selon vous... Qu'est-ce que le supra-géorgien euh, On vous invite à vous remettre sur vos claps pour cette question. Donc, 1. Euh, la fête nationale. de Un super-héros du pays. 3. L'art de recevoir et de la table. 4. Un brandy de raisin. Alors, on dit le 3. Allez, je lance les résultats. La bonne réponse est l'art de recevoir et de la table. Alors, euh, il existe effectivement un brandy de raisin qui s'appelle la tcha-cha. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, donc, le supra, c'est l'art de, voilà, de recevoir euh, de la table. De... Et les géorgiens savent faire ça très, très bien. C'est euh, une culture euh, qui est très, très ouverte. Et ah, les vidéos ne, ne veulent pas fonctionner. <rire> et là, vous voyez, bah, c'est la vidéo dont je vous parlais juste avant, où euh, voilà, tout le monde est à table. Il a... Tout le monde chante, euh, mange, rigole, boit beaucoup. <rire> Et c'est ce qui fait euh, de ces soirées vraiment des superbes soirées. <rire> et aussi des toasts. Les Géorgiens euh, ont cette euh, art de porter les toasts. Donc il y a le tamada, donc c'est la personne qui euh, est le maître de le maître des toasts et qui va donc euh, porter des toasts euh, à chaque fois. Euh, en fait, euh, alors il y a tout un rituel. Euh, euh, ça commence, je crois, par euh, les ancêtres, les enfants, enfin il y a tout un, alors je ne sais plus exactement dans quel sens ça va, mais euh, voilà, et tout le monde boit dès que lui a bu. C'est tout, euh, tout un rituel et c'est assez, euh... c'est super sympa que les traditions comme ça en fait se gardent. Super, merci Mathilde. Et puis euh, là sur ce panorama, vous pouvez voir euh, euh, différents plats qu'on qu peut manger en Géorgie. Donc là vous avez les rinkali, euh, là c'est du rat là c'est aussi du rinkali. Et euh, voilà, vous pourrez aller euh, regarder ça plus en détail euh, après la visio. Euh, ensuite, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie euh, sur l'agriculture. Alors, petite question. Qu'est-ce qui pousse en géorgie d'après vous Donc là, vous pouvez retourner sur le bookLAp app. Et euh, c'est une question à choix multiple. Donc, vous pouvez choisir euh, plusieurs, euh, plusieurs choses. OK. Donc Ok super. Euh... <rire> un aventureux pour l'Inem, très bien. <rire> Alors la réponse à beaucoup de choses. L'idée c'était de justement vous montrer que il y a une diversité de productions. Donc là c'est j'ai mis essentiellement des productions végétales. L'Inem c'est plus un pays plus humide et chaud. Et donc par rapport à à cette question, j'ai réalisé une carte où j'ai essayé de combiner euh, les données nationales euh, euh, agricoles avec ce que j'ai pu observer sur le terrain. Donc là, vous pouvez voir, on peut avoir de la production de maïs en Caréti, le thé plutôt à l'ouest du pays. Et en fait, on a différents types de climats euh, en Géorgie, dont un climat subtropical plutôt à l'ouest. Donc ça peut expliquer qu'on retrouve plutôt la production de thé par ici et on voit qu'on a du maïs euh, un petit peu partout dans la vallée. Et on peut aussi avoir la production de pommes de terre. Donc là, il y a le, la production de raisins et de vin en Cariti. Et on a aussi quelques agrumes, la production d'agrumes à, à l'ouest de la Géorgie. Alors ensuite, d'après vous, euh, qu'est ce qui rapporte le plus en exportation au pays? Donc c'est parti pour le bouclap. Là, c'est qu'un seul choix. OK, super, ça bouge plus. C'est effectivement euh, les boissons et spirituels vinaigres. Et donc, euh, là, je vous présente une carte euh, qui est basée sur les données de 2021. Et donc, euh, ici, ce n'est pas les quantités qui ont été prises en compte, c'est les montants des balances commerciales, c'est-à-dire on prend la valeur de ce qui a été exporté, la valeur de ce qui a été importé. Et j'ai fait les bilans et après, j'ai fait des flèches euh, euh, en fonction de la taille de ce flux. Et donc effectivement, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est bien euh, les, les boissons et les spiritueux. Euh, c'est bien les, les boissons et les spiritueux euh, qui euh, ce qui rapporte le plus. Et donc en fait, vous voyez pour les céréales, ça, ça, la balance en fait, va plutôt dans l'autre sens. Euh, et sinon, ce qui peut être intéressant à noter, c'est qu'en euh, faisant la balance, on a euh, les légumes euh, consommables, les racines et les tubercules qui viendraient plutôt de Turquie. Et là, on a un flux des animaux vivants de la Géorgie vers l'Azerbaïdjan. En fait, au sud de Tbilisi, il y a pas mal de communautés azéries qui ont des, des troupeaux d'ovins assez importants. Donc, j'en je, ai déduit que c'était ça l'explication. Et donc, ça, ça pose des questions en termes de dépendance des ressources extérieures pour les intrants, parce que ici, par exemple, on voit qu'on a les flux des engrais et le matériel agricole vient principalement de la Turquie, et de la Chine. Quand je dis matériel de agricole, j'entends tracteur, etc. Ok, donc je vais laisser la parole. <rire> oui, donc on va passer à la partie énergie. Donc on repasse sur le booklap. Est-ce que la Géorgie, d'après vous, exporte une forme d'énergie Donc vous avez plusieurs options. Donc je vous laisse quelques secondes. Pour répondre. Ok. Ça change pas mal. <rire> ok. Je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Um... Et on va commenter la réponse. Donc, euh, cette question des exports euh, de, de formes d'énergie euh, par, la, par la Géorgie est une question qui permet d'aborder les, les aspects principaux de la situation énergétique de la Géorgie. Donc, un premier élément de réponse euh, à la question de l'exportation par la Géorgie de formes d'énergie, c'est que euh, non, la Géorgie n'exporte pas euh, actuellement d'énergie, mais c'est un pays qui sert de, de pays de transit pour le gaz et le pétrole qui viennent d'Azerbaïdjan par tout un réseau de pipeline euh, donc qui traverse le Caucase, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, qui passe par la Turquie pour rejoindre pour rejoindre l'Europe. Donc vous avez sur la slide euh, une illustration des du gazoduc Southern Gas Corridor qui passe qui part de l'Azerbaïdjan pour aller jusqu'en jusqu'en Europe et on a le l'oléoduc bakout tbilisi tehran qui euh, qui suit à peu près la même la même route au début. Donc pour ce qui concerne le pétrole. Donc, cela fait de la Géorgie un état de transit pour ses ressources. Et c'est important parce que ça permet à la Géorgie de s'assurer une forme de sécurité de l'approvisionnement et un approvisionnement à un prix abordable en étant. Euh, État de transit euh, et c'est important stratégiquement également au niveau géopolitique parce que euh, cette dépendance des, des hydrocarbures azerbaïdjanais a permis de réduire considérablement les imports de ressources fossiles russes euh, depuis euh, depuis 2005 donc c'est une stratégie qui existe depuis à peu près 2005 et qui est vraiment euh, mise en place depuis 2010 Louise on peut passer à la seconde partie de la réponse une deuxième partie euh, une deuxième manière de répondre à la question euh, et de répondre non à, au fait que la Géorgie exporte euh, ou non de, de l'énergie, c'est euh, de dire qu'initialement, elle avait une un ambition d'export d'électricité, mais cette, ambi cette ambition a dû être euh, revue à la baisse afin d'arriver dans un premier temps à l'objectif d'arriver à l'autosuffisance, parce que la Géorgie importe actuellement une partie de son électricité, environ 1 TWh. Euh, donc, la stratégie actuelle de la géorgie en termes d'électricité, c'est de vraiment maximiser euh, l'exploitation de son hydroélectricité, qui est vraiment sa source d'énergie euh, localement produite euh, principale, et de renforcer son réseau électrique. Donc, euh, il y a plusieurs euh, projets de construction de barrages, euh, mais qui sont également liés à différents enjeux de déplacement de population. Prochaine slide, Louise. Merci. Merci. Donc en parlant d'hydroélectricité, de, de gaz, de pétrole, on peut se pencher un petit peu sur le mix énergétique actuel de la Géorgie. Donc on voit sur cette slide que le gaz naturel est la principale source d'énergie consommée en Géorgie. Euh, ça compte pour environ 41% de la consommation euh, du pays, selon les données de 2018. Et le reste de la consommation repose principalement sur des produits pétroliers et l'hydroélectricité. Et c'est aussi intéressant de noter que la Géorgie consomme relativement peu de charbon en comparaison avec le reste du monde. Tu peux passer à la prochaine slide, Louise. Alors, en termes de transition, euh, de transition énergétique, on peut se demander s'il y aura bientôt des éoliennes et des panneaux solaires en Géorgie. Est-ce qu'on est qu verra bientôt ce genre d'infrastructure dans les paysages géorgiens Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le secteur de l'énergie est encore au début de sa transition vers un avenir plus neutre en carbone. Mais euh, c'est important de noter qu'actuellement, la part des énergies renouvelables euh, dans les énergies consommées en Géorgie atteint presque 30 grâce à ce haut potentiel en hydroélectricité. Et ces 30 sont deux fois supérieurs à la moyenne mondiale. donc C'est déjà pas, pas mal pour commencer. Mais la Géorgie a, a, a annoncé l'objectif d'atteindre 35 de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et donc, pour y arriver dans le futur, euh, la Géorgie prévoit, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, d'augmenter sa capacité hydroélectrique mais également sa capacité de renouvelables non hydroélectriques. Il est donc prévu que d'ici 2030, 18% de l'électricité produite vienne de l'énergie éolienne et solaire, ce qui est un, ambi un objectif euh, ambitieux et qui suppose de gros investissements. Donc euh, les éoliennes et les panneaux euh, solaires en Géorgie, c'est le projet, mais quand est-ce qu'on en verra euh, à déterminer. Voilà, je vais passer la main à Robin pour, la conti pour euh, continuer à parler des énergies d'un point de vue un peu plus euh, géopolitique. Ouais, donc on va passer à une nouvelle question qui est la Géorgie possède-t-elle une infrastructure énergétique majeure au niveau mondial C'est une question fermée. On peut répondre par oui ou non. Il me semble que le nom l'emporte sur ce sondage. Euh, OK, donc 75 de non, on peut passer à la suite. Et en fait, la réponse était oui. C'est pas très connu, mais euh, en Géorgie, dans l'ouest euh, du pays, dans une zone euh, assez sensible. Il y a donc euh, le barrage de Jvari, situé sur la rivière Nguru, qui est une euh, rivière qui descend de, de la région montagneuse de, de Svaneti, euh, très connue pour ses euh, paysages et qui va jusque dans l'air Noire. Euh, donc, c'est un ouvrage soviétique, il a été réalisé dans les années 70, et euh, ça compte. Et, euh, et jusqu'en 2010, c'est euh, des énormes projets en Chine notamment, c'était le deuxième que l'on va rajouter au monde. Euh, donc, voilà une infrastructure, quand même, au niveau mondial, euh, qui fait partie des plus importantes en termes d'hydroélectricité. Tu peux passer la feuille suivante, s'il plaît. Euh, merci. Et donc, euh, pourquoi il est spécial, ce barrage Simplement parce qu'à l'époque où il était construit, euh, la Géorgie, c'était la République socialiste soviétique de Géorgie, et euh, il n'avait pas tous les problèmes qu'il y a eu, euh, ce là, et donc il se trouve qu'aujourd'hui, une partie du barrage se trouve côté euh, contrôlé par la Géorgie, et l'autre partie se trouve dans une région d'Abkhazie, Géorgie qui s'appelle l'Abkhazie, et qui est donc aujourd'hui... Euh, c'est une région séparatiste qui est aujourd'hui contrôlée par des autorités séparatistes, énormément euh, dépendantes de la Russie. Et donc, il se trouve que la, les, les transformateurs électriques se trouvent du côté Abkhaz et le réservoir du côté georgien. Ce qui donne une situation où deux pays, qui sont faits, deux entités politiques qui se sont fait la guerre euh, il y a 30 ans, doivent co-gérer une infrastructure majeure pour, pour chacune d'entre elles. Euh, euh, donc, c'est une. Euh, Entreprise d'État géorgienne qui gère totalement le, le barrage en, en finançant à 100% le fonctionnement et les coûts de réparation. Et donc, il y a un accord officieux entre la Géorgie et l'Abkhazie pour le partage d'électricité. Donc, 60% part en, en Géorgie et les 40% partent en Abkhazie gratuitement. c'est-à-dire que l'État géorgien finance un barrage et envoie gratuitement euh, de l'énergie euh, pour une, une entité euh, Soutenu par, par la Russie. Et donc, ce, ce barrage, il concentre plein de flux, notamment de travailleurs, de flux géopolitique. C'est le dernier canal de contact régulier entre les séparatistes abkhazes et, et le gouvernement géorgien. Euh, chaque jour, c'est donc une frontière militarisée. Hein. Donc là, on est sur une ligne de séparation où, où il y a des militaires de chaque côté. Et donc, chaque jour, il y a des travailleurs du barrage qui vont franchir cette frontière. Donc, ça permet aussi de maintenir de maintenir une certaine perméabilité de la frontière euh, dans un contexte géopolitique extrêmement tendu euh, pour tous ceux qui étaient euh, en Géorgie euh, dans les mois de février et mars. Et j'imagine aussi euh, à cet automne, euh, les... tout ce qui se passe par rapport à, à l'Ukraine euh, ravive de, de, de fortes blessures. Euh, hop, tu peux passer la suivante. Merci. Euh, et donc voilà, c'est une petite carte pour montrer euh, où se trouve le barrage, où se trouvent les transformateurs. Euh, et donc on a ici, en matériel, marqué en, en noir, le seul point de passage, il n'y a qu'un seul point de passage entre euh, l'Afghazie et la Géorgie. Et, et donc voilà, c'est donc un, un barrage qui a beaucoup d'enjeux, qui a aussi une symbolique importante, parce que c'est un peu le, un des derniers liens qui unit, euh, qui unit les deux entités. Euh, et donc, euh, donc voilà. Euh, maintenant, on va laisser la parole à Sarah. Oui, donc, euh, quant à moi, donc, je vais vous parler euh, d'aspect euh, politique de la Géorgie. Donc, quelques éléments, je vais essayer de faire un résumé de, de ce que je sais, et de ce que je peux vous dire. Donc, d'abord, euh, première question. Sur le WOUCLAP, quelles sont les particularités politiques du territoire géorgien Enfin, une des particularités du territoire géorgien. Donc, on a l'existence d'une union politique au sein du Caucase, la volonté d'autonomie de deux régions, un État fédéral, ou euh, pas de particularité politique particulière. 13 personnes pour la volonté d'autonomie. Donc oui, la volonté d'autonomie de deux régions, Robin a commencé à en parler. Euh, donc c'est l'Aprasie et le Ceti du Sud qui sont deux territoires qui se déclarent euh, indépendants depuis 1991. Donc vous pouvez les voir euh, sur la carte ici. Euh, donc pour faire un petit peu un historique de ces régions, euh, à l'époque de la Géorgie euh, soviétique, donc, ces deux régions avaient un statut spécial. Et euh, donc euh, quand il y a eu, euh, à la chute de l'URSS, euh, une Géorgie indépendante, euh, les deux régions ont eu peur de perdre ce statut euh, spécial, de région spéciale. Donc euh, dès 1992, euh, l'Aprasie se déclare indépendante. Euh, et donc il y a un premier conflit avec les troupes géorgiennes qui viennent en Aprasie, euh, mais euh, le conflit s'arrête avec les, les Abkhazes qui euh, gagnent ce conflit, euh, et des troupes russes sont restées dans la région. L'Ossétie du Sud, quant à elle, à cette époque, demande à la Russie euh, d'être rattachée à l'Ossétie du Nord, donc l'Ossétie du Nord qui fait partie de la Russie. Euh, la Russie refuse, mais euh, il y a des troupes euh, russes qui restent en Ossétie du Sud. Euh, donc, dans ces deux régions, il y a euh, donc un gouvernement et un président qui leur sont propres, euh, mais qui ne sont bien sûr pas reconnus par la Géorgie, euh, qui considère ces, ces régions comme faisant partie de leur territoire, et ces régions ne sont pas non plus euh, considérées internationalement, reconnues comme indépendantes. Donc, en 2008, on a, euh, donc je pense que vous le savez, euh, une, une autre euh, guerre en Ossétie du Sud. Euh, donc, euh, qui, euh, donc, en 2008, le président de l'époque, euh, Saakashvili, euh, lance une offensive militaire pour récupérer euh, ce territoire. Mais l'armée géorgienne est battue. Euh, donc, euh, il va y avoir vraiment une guerre très violente euh, qui est toujours vraiment dans les mémoires. Euh, et euh, le, les troupes russes vont euh, partir de cette frontière pour rentrer dans le territoire géorgien. Euh, donc il y a eu une mission de l'ONU, puis une mission de l'Union européenne. La mission de l'ONU s'est arrêtée à cause du veto de la Russie, euh, et, euh, mais la mission européenne est restée. Euh, mais aujourd'hui, je vous ai mis sur la diapo suivante, Louise, s'il te plaît, euh, donc des images de la frontière Osset, euh, c'est une frontière qui est toujours euh, très tendue, et surtout en ce moment euh, avec euh, la, la guerre en Ukraine, parce que c'est un passage possible des troupes russes en Géorgie. Euh, et sur la diapo suivante, encore... On peut voir, donc encore aujourd'hui, euh, cette photo date de 2022, il me semble. Donc, il y a toujours de nombreuses euh, manifestations donc, qui mettent en avant la présence russe sur le territoire géorgien. Donc On peut lire ici euh, « Je viens de Géorgie et mon pays est occupé par la Russie euh, ». Donc En 2022, il devait avoir des référendums qui, euh, qui faisaient rentrer ces deux régions dans euh, la Russie, dans la Fédération de Russie, mais ils ont été annulés. Voilà, on peut passer à la question suivante, qui est plus sur la politique euh, géorgienne en général, qui est à la présidence de la Géorgie, il y a deux, le patriarche de l'Église orthodoxe, euh, Mireille Sakashvili, qui était déjà président entre 2002 et 2012, Salomé Zorabishvili ou Mera Ninitse. Je vous laisse répondre. Participez dans le chat aussi. Oui, aussi. Euh, avec les réponses 1 2 3 4 la réponse quelle est la réponse donc c'est bien Salomé Zourabishvili, euh, qui est euh, donc effectivement une ancienne diplomate française d'abord pour faire euh, un gros plan sur la politique en Géorgie donc c'est un état unitaire avec un régime présidentiel donc depuis la constitution qui date de 1995 euh, donc, la présidente actuelle, elle a été élue en 2018. Euh, C'est une ancienne diplomate, euh, donc ambassadrice de France en Géorgie, notamment, euh, qui a obtenu la nationalité géorgienne en 2004, qui est devenue ministre euh, des Affaires étrangères, puis euh, qui a été élue. Donc, euh, donc elle n'avait pas d'étiquette particulière, mais elle était, euh, elle était soutenue par euh, le parti politique euh, Le Rêve Géorgien, donc Georgian Dream, que vous pouvez voir ici. Donc, elle, mène une politique, elle veut mener une politique plutôt avec une orientation pro-occidentale, pro-Union européenne. Et depuis l'invasion russe de l'Ukraine, donc l'année dernière, elle adopte une forte position anti-russe et qui contraste assez avec le gouvernement du Premier ministre actuel, que vous pouvez voir ici, donc, Irakli Garibashvili. Donc, ce Premier ministre, il fait partie du parti dont je vous parlais, le Rêve géorgien, qui a été fondé en 2012, donc à l'époque plutôt en opposition avec un autre euh, parti politique. Euh, donc c'est le Mouvement national géorgien qui a été euh, fondé par euh, celui dont je vous parlais tout à l'heure, euh, Mikhail Saakashvili. Euh, donc ce mouvement, euh, le Mouvement national géorgien, il était très lié euh, à, dans l'histoire, il est lié à la Révolution des Roses euh, en 2003. Donc, qui, a, qui a vraiment permis à la Géorgie de se détacher de la Russie en faisant tomber le président de l'époque. Malgré tout, les, ré, les relations entre la Russie et la Géorgie sont très complexes et les partis politiques s'accusent régulièrement de faire le jeu de Moscou, l'un après l'autre. Euh, je voulais vous parler également euh, de la Géorgie et de l'Union européenne. Donc, elle a euh, introduit une demande euh, d'adhésion à l'Union européenne euh, après l'invasion par la Russie euh, de l'Ukraine, en mars 2022, il me semble. Euh, et, euh, donc en juin 2022, le Conseil européen euh, a examiné la demande et a déclaré qu'il était prêt à accorder ce statut euh, donc de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, mais seulement si euh, la, la Géorgie mettait en place euh, certaines priorités donc, qui ont été énoncées par la Commission européenne. Donc, on a notamment la fin de la, poli de la poli polarisation politique, euh, des progrès en matière euh, de liberté des médias, des réformes judiciaires et électorales. On a aussi euh, la lutte contre la mainmise de certains oligarques euh, sur euh, des pans entiers de l'économie en Géorgie. Et... Louise, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante Merci. Donc, je vous ai montré ici des manifestations en juillet 2022 donc par des géorgiens à Dbilissi, donc qui sont pro-Union européenne et qui appelaient à la démission du gouvernement, qui ne faisait pas assez pour rentrer dans l'Union européenne. Et on a, je voulais pour terminer ma partie, parler d'une loi... Enfin, d'une proposition de loi euh, en ce moment en Géorgie, donc, euh, qui est euh, une loi contre les agents étrangers, donc, sur le modèle de celle euh, qui était euh, en Russie, et qui pourrait euh, éloigner la possibilité pour la Géorgie euh, d'entrer dans l'Union européenne, donc à cause de la mise à mal de beaucoup de médias et de membres de la société civile. Voilà. Merci. Alors, Merci. Merci beaucoup, Sarah. Vas-y, Sophie. Non, non, j'allais dire qu'on avait peut-être terminé avec la partie, euh, cette partie un peu thématique. Et donc, avant de prendre une petite pause, si vous avez déjà des petites questions euh, à vif que, que vous voulez absolument poser, c'est le moment. Sinon, on pourra reprendre avec des questions après la pause. Ou ouais. à défaut de questions, si vous avez des retours déjà à nous faire euh, sur cette première partie, allez-y. Euh, soit en, en levant la main pour que vous puissiez prendre la parole après qu'on vous désigne, soit dans le chat. Il y a déjà une question dans le chat euh, de la part de Pauline. Je pense que Louise, tu seras la plus qualifiée pour répondre à la première partie de la question. Oui, euh, je n'ai pas de données chiffrées. Sur, donc La question c'est, avez-vous des informations sur le niveau d'intensification de l'agriculture euh, Et donc, je pas de données chiffrées sur ça. On sait que, que 80-90% des fermes, hein, c'est une fourchette très approximative, ce sont des exploitations familiales de petite taille, de, en moyenne peut-être 2 hectares, avec quelques vaches... Un, un jardin-forêt, euh, voilà, si on devait faire euh, euh, un, un très grossier de à quoi ressemble une ferme en Géorgie. Mais il existe aussi euh, des fermes qui sont beaucoup plus grandes, euh, de 60 hectares ou même plus que 60 hectares. Mais euh, je pense qu'en termes de nombre euh, et de pourcentage, ça reste euh, quand même beaucoup plus faible. Et la deuxième question, c'est pourquoi ces référendums sur le rattachement de la l'Aprasie et le statut du Sud à la Russie ont-ils été annulés Donc ça, ça sera plutôt ma question. Euh, donc je peux vous donner la base, euh, enfin ce qui a été déclaré. Euh, donc c'est parce que euh, ce référendum manquait de base légale, euh, euh, parce que ces, ces régions ne sont pas... Euh, reconnus internationalement, donc euh, par la communauté internationale. Donc ce référendum n'avait aucune euh, base légale et c'est ce qui a été euh, déclaré pour, pour annuler ces référendums. Mais il y avait aussi, c'était très complexe euh, dans cette période avec l'invasion de l'Ukraine, donc euh, voilà, ces, ces référendums ont été annulés. Et il y a aussi une... Euh, Maintenant, à l'heure actuelle, euh, notamment en Aprasie, euh, des mouvements qui veulent euh, remettre en place la culture aprase euh, notamment la langue, parce qu'il y a énormément de cours de russe. Donc c'est peut-être aussi une raison, euh, cette partie de la population, qui veut remettre en avant euh, sa région, sa langue et sa culture. J'espère euh, avoir répondu à la question. On a une prochaine question qui porte sur la place des femmes dans la société géorgienne. Je pense qu'on aura peut-être tous un peu des opinions euh, différentes là-dessus. Mais si je peux me permettre de commencer par euh, donner quelques éléments de réponse, je pense qu'on peut dire qu'en Géorgie, il existe un très fort contraste entre euh, une, euh, une Géorgie plus rurale et dans, dans les villages qui est plus traditionnel, où euh, bah, par, euh, par, par, par tradition, la place des femmes oh, sera plus conservatrice d'une certaine manière. Mais à Tbilissi... Euh, à et Tbilissi, puis, et puis en général, enfin, la, la, les femmes font des, font des grandes études, ont des. travaillent, etc. Donc, il euh, n'y euh, a pas forcément de. Elles n'ont elles sont pas forcément, elles ont, elles ont pas forcément une, une place traditionnelle dans l'ensemble de la société génie, euh, géorgienne, mais on observe euh, des contrastes importants. Je ne sais pas si euh, les, autres, euh, les autres personnes veulent donner des éléments de réponse à ça. Euh, bah, je pense que euh, pour moi, ça a été quelque chose d'assez difficile euh, la première fois que je suis allée en Géorgie. Euh, en fait, je trouve ça très intéressant euh, parce que je, je compare par rapport à, à l'expérience que j'ai eu au Maroc en étant en zone rurale. Et de vivre avec des femmes qui n'étaient qui pas enfin qui travaillaient pas euh, de manière rémunérée euh, en Géorgie, en tout cas, les femmes que j'ai rencontrées avaient tous tout leur travail et euh, leur liberté financière. Et après, dans les villages, j'ai pas vraiment de recul et c'est assez difficile de. Euh, de se placer sans, enfin, surtout à, en ayant une posture de quelqu'un qui est étranger à la situation, c'est un peu difficile pour moi de, de parler. De, enfin, je me sens pas forcément très légitime, même si j'ai écrit sur ça quand j'avais beaucoup de colère par rapport à la différence que je pouvais ressentir par rapport à la France. Mais avec le recul, je trouve ça assez difficile de, de m'exprimer sur cette question. Je préférais que ce soit des femmes gérogènes qui en parlent. Si vous avez d'autres questions brûlantes, n'hésitez pas. Sinon, on va peut-être prendre, alors. Euh, Gabrielle, tu as levé la main, si tu veux prendre la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouvé que euh, vraiment un tour d'horizon super riche euh, sur la Géorgie. C'est un pays que je ne connais pas du tout. Euh, moi, j'avais une question euh, plutôt technique pour savoir, euh, comment, Louise, comment tu faisais tes, tes cartes est-ce que c'était dur de collecter des données euh, sur la Géorgie euh, Il y a très, très peu de données disponibles. Et, euh, et c'est difficile aussi de savoir euh, comment sont, sont construites les, les données. Euh, la seule ressource que j'avais en accès libre, c'était le site euh, du gouvernement géorgien avec les données qui concernent plusieurs secteurs. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Après, en traitant les données, des fois, je me disais, c'est un peu bizarre la manière dont ça a été construit. Ça a été construit mais euh, j'ai mis le détail de, euh, de comment j'ai construit les cartes et euh, des analyses de chaque carte sur euh, le site des agronautes.org. Et là, vous pouvez retrouver tous les articles. Et pour chaque carte, j'ai détaillé comment est-ce que j'ai construit les cartes. Et par exemple, pour le climat, c'était assez facile parce que j'ai utilisé une base de données. Euh, euh, international. donc euh, le fond de carte était déjà créé, je l'ai juste euh, remis en forme euh, dans le logiciel de cartographie, mais ça dépend vraiment des cartes et euh, des fois les données sont très incomplètes, comme par exemple sur l'élevage, au final euh, j'ai juste euh, des nombres de têtes euh, par région et c'est tout, sauf que ça, veut, ça peut vouloir tout et rien dire parce que ça prend pas forcément en compte euh, la transhumance. Euh, et comme je ne sais pas concrètement comment les données ont été collectées et construites, c'est un peu difficile. De Ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'il y a des agents, un, on pourrait peut-être comparer ça un peu à des chambres d'agriculture, sauf qu'il y a beaucoup moins d'indépendance politique. En tout cas, si c'est l'analyse que j'en ai eue, ça serait à reconfirmer. Et que euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de données euh, collectées de manière systématique euh, par le gouvernement. Et donc, c'est assez difficile, euh, des fois, d'avoir des chiffres euh, très précis ou même d'avoir un peu plus d'infos autre qu'il euh, y a tant de bovins ou tant d'ovins dans cette région. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Oui, carrément, merci beaucoup. On a, euh, on a une autre question. Euh, de Fabien qui nous dit merci pour cette présentation très complète quelles sont les relations de la Géorgie envers ses voisins autres que la Russie je ne sais pas qui veut prendre la parole C'est être Sarah oui, je peux prendre la parole mais j'aurai des réponses pas complètes du tout parce que c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à la Russie et à l'Union Européenne euh, je pense que ça dépend beaucoup de si on parle du gouvernement, si on parle des géorgiens euh, en général. Euh, par exemple, avec l'Arménie, je sais que c'est des relations assez conflictuelles, euh, mais pour autant, il est, voilà. Euh, et, euh, et après, voilà. Enfin, je peux surtout répondre pour l'Union européenne, mais pas particulièrement pour les autres pays. Donc, si quelqu'un veut, veut rajouter quelque chose, c'est euh, avec plaisir. Euh, bah, Peut-être pour donner quelques éléments, Robin, je te laisse euh, parler après. Euh, donc, euh, Comme l'a mentionné Sarah, il y a une, force, une forte proportion de, de minorités euh, qui viennent d'Azerbaïdjan et d'Arménie en Géorgie, qui sont plus ou moins bien intégrées selon les régions. Donc, Au sud de la Géorgie, dans la région où se trouve euh, Akhal-Kalaki, par exemple, comme ville, euh, il y a une forte communauté euh, arménienne et dans d'autres endroits des communautés azerbaïdjanaises. Et puis au niveau institutionnel, euh, j'ai parlé un petit peu de, de l'énergie tout à l'heure euh, au niveau institutionnel et, euh, et gouvernemental il y a beaucoup de relations qui se font donc, au niveau des, des infrastructures euh, donc, euh, et des, des coopérations en termes de, bah, de transit, euh, de transit pour, euh, pour les hydrocarbures euh, et pour l'Arménie l'Arménie dépend aussi de la Géorgie comme état de transit pour recevoir, euh, pour recevoir de l'énergie venant de, de la Russie donc euh, Quelques éléments, Robin, je te laisse continuer si tu voulais prendre la parole. Oui, bah, je peux parler un petit peu, aussi de, euh, des relations avec la Turquie, des relations économiques qui sont quand même assez fortes. Euh, la Turquie euh, qui, euh, qui a des perspectives, euh, des projections de puissance assez fortes, finance beaucoup de choses en, en Géorgie, euh, via des programmes de financiers, etc. Et euh, la frontière, euh, qui un, un, le long de la mer Noire, et aussi un axe, euh, un axe euh, de transit commercial assez important au final. Euh, donc voilà, avec la ville de Batumi euh, qui, euh, qui attire énormément de, de Turcs euh, pour, euh, pour les jeux au casino, notamment. Et, euh, et pour ce qui est de, de l'Azerbaïdjan, bah, la relation est plutôt bonne, vu que. Euh, euh, bah, l'Azerbaïdjan a besoin de la Géorgie, enfin, d'avoir de bonnes relations avec la Géorgie pour que son pétrole puisse aller euh, euh, sur les marchés européens. Et inversement, bah, la Géorgie est très contente de pouvoir avoir accès au pétrole azérien, euh, pardon, à un, un, un coût euh, assez faible. Euh, donc, euh, donc voilà, pour la avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, ça se passe quand même globalement assez bien. Avec un petit point d'attention quand même sur l'Azerbaïdjan, sur quelques conflits de frontières euh, à oui. certains endroits. <rire> Si je peux rajouter une dernière chose par rapport à l'Arménie, ce qui est aussi important de, de voir dans leurs relations politiques, c'est leur, leur relation à la Russie. Donc quand la Géorgie essayait de, de se détacher de la Russie, l'Arménie a quand même des, des relations historiquement très fortes avec la Russie. Donc c'est aussi une, une raison des, des possibles tensions entre les deux pays. Merci beaucoup. On va vous laisser prendre une pause de 5 minutes. Vous ne quittez pas le Zoom. On va, nous, on reste là si vous voulez continuer d'écrire de, des questions dans le chat. Euh, et puis, on les reprendra en retour de pause. Donc, euh, je lance le chrono. Il est 21h. On dit retour à 21h05. Euh, à revenir. Euh, avec moi, remettre vos caméras, les mettre si vous les aviez pas mises et vous voulez partager euh, votre du moment. Et, et j'ai reçu une question, euh, peut-être pour euh, finir avec cette première partie, euh, de... Pourquoi c'est une diplomate française qui est à la tête du gouvernement géorgien Alors peut-être qu'on peut clarifier ce point-là Oui, euh, donc je n'ai pas d'éléments de réponse concret, mais euh, du coup, en gros, euh, la présidente, elle a à la base euh, des, des, des origines géorgiennes, bien sûr, donc ses parents sont géorgiens, euh, ils ont euh, immigré en France, euh, et donc euh, elle a fait euh, Sciences Po Paris, il me semble, euh, et euh, elle s'est retrouvée donc, diplomate euh, française dans plusieurs pays, donc je ne saurais pas vous dire exactement quel pays. Après, elle s'est retrouvée donc, euh, ambassadrice de France en Géorgie, euh, elle parlait géorgien, elle s'est euh, intégrée à la politique, je crois qu'elle a notamment eu euh, des relations euh, euh, de politique avec euh, donc, le président euh, Saakashvili, euh, et après euh, donc, la Révolution des Roses, euh, elle a demandé la nationalité géorgienne euh, qu'elle a, qu a obtenue après euh, discussion avec la France. Et euh, donc voilà, elle est entrée dans la politique, euh, elle, euh, elle était ministre des Affaires étrangères, puis elle a fait euh, partie du, du Parlement. Pardon. Euh, et au final, euh, elle était présidente. Voilà. Et une petite anecdote supplémentaire sur la nationalité, ça a été la première personne à obtenir la double nationalité franco-géorgienne et tout type de double nationalité avec la Géorgie. Donc, c'est pour elle, finalement, presque, que cette binationalité, la possibilité de cette binationalité a été créée. Ok, super, merci. Est-ce que Tatiana, tu es prête pour euh, lancer la seconde partie Oui. Parfait. Euh, je peux me lancer. Bah, écoutez, parfait. Donc, moi, c'est Tatiana. Je me suis présentée rapidement tout à l'heure, mais euh, j'ai euh, donc fait un stage à l'Institut français euh, à ici. Je me suis retrouvée en Géorgie en réalité un peu par hasard, et, euh, mais un bel hasard. Mais ça compte parce que euh, ce qui est très chouette avec l'Institut français, c'est qu'on peut avoir… Euh, il y a des opportunités, je ne sais pas si ça en intéresse certains, mais euh, il y a des opportunités assez régulièrement et on peut y accéder de façon assez facile. Et, euh, et ce qui m'a permis de me retrouver presque en trois semaines euh, à ne pas trop savoir euh, ce qui se passait en Géorgie, ou se trouvait réellement la Géorgie, à, euh, à me retrouver en stage à l'Institut français. Euh, donc la contrepartie de cette facilité à, à obtenir un stage, c'est que ce n'est pas rémunéré. Ce sont des stages entre deux mois et trois mois à temps partiel. Euh, donc, pour le coût de la vie, par exemple, euh, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, j'ai dû prendre en compte, euh, surtout que j'y étais d'avril à juin 2022. Donc, avril 2022, on était quand même très peu de temps après, euh, après l'invasion euh, russe de l'Ukraine et donc à une arrivée massive des Russes à Biliki. Donc, le prix, par exemple, des appartements était assez élevé. Mais euh, donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais euh, d'un autre côté, ça rend l'expérience très intéressante. Euh, très plaisante parce que euh, le personnel le personnel de l'institut euh, est conscient que nous sommes là euh, de façon non payée donc ils sont très bienveillants euh, et ils sont toujours très heureux de nous faire découvrir aussi tous les euh, tous les aspects toutes les toutes les activités de l'institut et, euh, et c'est un des points aussi très positif donc moi j'étais dans le dans le dans le service, euh, bah, j'étais auprès du directeur de l'Institut, et donc à l'époque Pierre Clouet. On était deux, euh, deux stagiaires dans son bureau à travailler avec lui. Donc Principalement, mon étage c'était de rédiger des notes diplomatiques, de faire des comptes rendus d'activité euh, autour de différents événements qui étaient faits par l'Institut ou des cours également, parce que c'est la principale activité de l'Institut français, euh, de rédiger aussi des, des, des éléments de langage ou des ou des petits discours pour l'ambassadeur, parce que aussi une des particularités de l'Institut français de Géorgie, c'est que le, le, le directeur de l'Institut est aussi SCAC, donc c'est l'attaché culturel, donc il est assez lié à l'ambassade, mais en réalité, tous les jours, il y a quand même beaucoup d'échanges euh, avec les différents services de l'ambassade, ce qui rend le stage d'autant plus intéressant et dynamique, parce qu'on hein, a accès euh, à des activités... Euh, des activités, c'est qu'on peut accompagner les activités de l'Institut qui sont très en lien avec l'ambassade et aussi pouvoir euh, être en contact avec, euh, avec le personnel de l'ambassade. Donc, on apprend beaucoup euh, dans une ambiance très sympathique. C'est aussi une des choses que je, que je retiendrai, c'est qu'il y a une très bonne émulation d'équipe avec euh, l'ensemble des, des, euh, des stagiaires de l'Institut. Il y en a pas mal. On en est, on est deux, trois par secteur, deux généralement, un ou deux euh, par secteur, ce qui rend... Euh, euh, l'ambiance euh, très sympathique. Alors, il y a du travail. Euh, les, le personnel fait est, est... Est un super travail euh, à l'Institut, mais euh, toujours dans une super ambiance. En tout cas, j'en garde un très, très bon souvenir. Euh, donc, euh, je pense que c'est globalement ce que je retiendrai vraiment de mon expérience à l'Institut. J'ai pu, euh, euh, pu euh, découvrir aussi les autres secteurs, parce qu'à travers les... les, les les, les collègues stagiaires, euh, je rencontre qu'en fait, il y a une diversité d'activités. Moi, bon, j'étais dans le bureau du directeur, mais il y a aussi tout un service universitaire qui s'occupe euh, des partenariats avec les universités françaises. Il y a la médiathèque, comme, euh, comme euh, le, le disait Sarah euh, tout à l'heure, qui fait aussi un, un super travail. Euh, il y a le, le, le, le service communication. Donc, il y a comme ça tout, plein d'activités et euh, il y a une belle émulation. Euh, entre les entre les stagiaires et euh, et en fait comme on travaille avec l'institut qui eux sont aussi euh, vraiment sur le terrain vont dans les régions font pas mal d'activités euh, et que le personnel est majoritairement géorgien donc ça je trouvais ça aussi très chouette c'est que ça nous permet un peu de sortir d'un un peu d'un entre-soi peut-être euh, qui aurait pu être trop trop franco-français et, euh, et et donc c'était c'était assez chouette euh, je ne sais pas si j'aurais pu en dire plus sur cette expérience à l'Institut. De toute manière, il y aura sûrement des questions après. Euh, peut-être pour organiser un petit peu une table ronde euh, et un peu donner la, la, la parole à mes camarades et que ça, ça complète un petit peu ce que je viens de vous dire. Je vais peut-être commencer par une des premières questions qu'on me pose toujours, donc je, je vais vous la poser aussi. Comment est-ce que vous êtes, vous êtes retrouvé en Géorgie Je peux peut-être commencer par donner la parole à Sophie Marouchka. Comment tu t'es retrouvée là Alors un petit peu euh, de manière imprévue, euh, j'ai développé un, une curiosité, un, un intérêt fort pour la géorgie avant d'y aller à travers différentes lectures. Euh, à travers une découverte assez tardive euh, de la région du Caucase et de la Géorgie en particulier. Donc, ce qui m'a donné envie d'aller en Géorgie, d'aller visiter. Donc, je suis partie toute seule avec mon sac à dos et je suis littéralement tombée amoureuse de la Géorgie. J'ai décidé d'y passer beaucoup de temps par la suite. Euh, je pense que ce qui m'a convaincue d'y aller, c'est cette intuition qui s'est vraiment confirmée par la suite, qui est que la Géorgie, c'est un des rares pays où on trouve une telle combinaison parfaite de gens adorables, euh, très hospitaliers, une magnifique diversité de, de paysages, il y a des montagnes, des hautes hautes montagnes, euh, plus haut que le Mont-Blanc, euh, des déserts, la mer, etc. Donc euh, l'hospitalité des gens et la gentillesse des gens, une grande diversité de paysages, une culture et une histoire qui sont très riches et très visibles, accessibles, une nourriture qui est vraiment exceptionnelle et des traditions, euh, des traditions qui font vibrer. Donc euh, gros coup de cœur sur la géorgie <rire> Je pense que c'est plusieurs à partager, mais je comprends carrément ce que tu veux dire. Euh, Mathilde, peut-être la même question aussi. Je suis assez curieuse de savoir comment tu t'es retrouvée en Géorgie et un peu comment, comment a commencé ton aventure là-bas. Alors, euh, moi, j'ai découvert la Géorgie euh, en Russie. <rire> c'est une phrase qui est vraiment aujourd'hui un peu bizarre. Euh, mais c'est vrai que en fait, j'étais en, en Russie pour apprendre le russe, en année de césure pour mon master, et euh, j'ai découvert des restaurants géorgiens. <rire> et ça m'a donné envie d'en de, découvrir plus sur la culture géorgienne. Donc euh, par euh, la nourriture, si on peut dire, plutôt que par la Russie. Euh, voilà. Et ensuite, euh, j'ai tout fait pour euh, trouver mon stage de Master 1 dans le pays. <rire> et, euh, et donc une fois que je suis allée sur place, euh, j'ai découvert que effectivement, euh, non seulement la nourriture est bonne... Mais en plus, euh, les gens sont hyper accueillants. Il euh, y a énormément de choses à faire, à voir les traditions. En fait, tout ce que Sophie vient de dire, tout ce que tout le monde vient de dire <rire> est vrai. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai décidé de, de faire de la Géorgie une partie de ma vie. Voilà. <rire> Très chouette. Ok, super. Et alors, Louise, je me demandais peut-être toi, plus d'un point de vue de ton stage, ce qui m'intéresserait peut-être que tu nous dises un petit peu plus. Euh... Comment tu as trouvé ton stage On a compris que ça tournait autour des questions agricoles mais, euh, euh, et de l'agriculture, mais euh, euh, oui, savoir un petit peu dans quelle structure tu es, tu es arrivé, comment ça s'est passé. Dans un, dans un consortium d'ONG et d'entreprises, donc j'ai travaillé dans un projet de développement agricole et j'ai trouvé mon stage euh, grâce indirectement au réseau de l'école qui m'a mis en contact avec des expatriés français, qui m'ont mis en contact avec un expatrié français qui travaillait dans ce, dans ce projet de développement. Ça a été une expérience intéressante, c'est le moins que je puisse dire, avec des avantages et des inconvénients à ça. Ça a été très formateur, mais là, c'était plus du côté de la découverte de ce que c'est que le développement agricole. Je pense que la géorgie, c'est un peu différent de ça. Et d'un point de vue de la communication avec les agriculteurs géorgiens, c'était vraiment très, très, très intéressant d'aller les voir. Je me sentais pas forcément à l'aise dans la position de « je fais des enquêtes avec des agriculteurs géorgiens » sans comprendre comment allait être utilisées les données que j'allais utiliser. Mais bon, ça, c'est plutôt propre, peut-être, à comment sont organisés les projets de développement et J'ai ouais, trouvé ce, ce stage par le réseau et parce que la première fois que je suis allée en Géorgie, c'est à ce moment-là en fait, que j'ai rencontré ces personnes et que j'ai demandé pour mon année de césure, si, si c'était possible, que j'y retourne. Ok, très chouette. Et euh, je me tourne là vers Sarah. Euh, donc, Sarah, toi, tu as fait ton stage à l'Institut français comme moi. Euh, peut-être que tu as des choses à rajouter. Je n'aurais peut-être pas forcément dit, comme tu l'as fait à, à la médiathèque. Et puis sinon, plus globalement, je me demandais à quel point le fait, euh, dans quelle mesure le fait d'être en géologie, tu aidé dans les travaux que tu avais pu faire sur, euh, sur le CETI, l'Aprasie, etc. Et qu'est-ce qui, globalement, tu avais pu... euh, Oui, donc pas forcément des choses à rajouter sur l'Institut français, parce que je pense que tu l'as assez bien... Euh assez bien montré euh, seulement que j'ai été vraiment très heureuse de faire ce stage euh, là-bas euh, qui m'a beaucoup appris donc la médiathèque c'est pas forcément lié à mes études donc euh, je suis à Sciences Po donc pas forcément lié mais euh, c'était vraiment incroyable euh, travailler avec des femmes géorgiennes euh, c'était très très bien euh, très instructif travailler sur euh, donc, la mise en avant des fonds culturels euh, la aussi la, la communication autour de tous ces fonds culturels qu'on a à la médiathèque. Après, pour ce qui est de, donc de mes travaux de plus tard, la Géorgie, pour moi, je ne connaissais pas du tout avant de, de débarquer en Géorgie. Donc mon stage, je devais le faire en Russie. Donc il y a eu la guerre en Ukraine, donc je n'ai pas pu partir en Russie. Et je suis tombée sur cette offre de stage pour, pour l'Institut français en Géorgie. Et euh, comme tout le monde, je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays. Euh, et donc, euh, je suis restée un mois après mon stage et euh, j'ai décidé de, de continuer à faire des recherches dessus. Euh, parce que je trouve ce pays vraiment passionnant au niveau de, de sa culture en elle-même, au niveau de toutes ses relations, son histoire. Euh, et, et voilà. Et donc Je demande pour mon année de césure de, de revenir en Géorgie. Pour... Euh... Est-ce qu'on entend On m'entend plus Je sais. Si, si, on t'entend. C'est bon Vas-y, Sarah, continue. Euh, oui, du coup, j'ai demandé pour mon année de césure de repartir pour pouvoir euh, continuer euh, à travailler dessus. Donc, euh, je, je ferai un volontariat européen euh, dans une association euh, dans une association qui s'occupe des jeunes en, en Géorgie Et en même temps, j'écrirai des articles euh, sur la Géorgie. Voilà. J'espère que ça a répondu à, à ta question, Tatiana. Je vais prendre la suite pour que ça soit plus simple pour avoir les retours. Euh, Robin, qu'est-ce que tu peux peut-être nous partager quelque chose qui t'a marqué ou une anecdote sur la Géorgie? Euh, oui, bah, bien sûr. Euh, bah, moi, ce qui m'a vraiment plu euh, pour le coup en géorgie, c'était l'aspect spontané, spontané qu'on peut retrouver euh, dans plein d'aspects de, de la vie géorgienne. Euh, moi, j'ai vraiment ce souvenir de, de la géorgie au printemps, où euh, les gens restaient tard le soir dehors, hein, donc bien ici, où euh, il y avait vraiment une atmosphère euh, comparable à ce qu'il y a peu, peut-être, je suis pas en atmosphère un peu méditerranéenne, beaucoup de choses se font euh, assez, euh, ouais, assez spontanément et uh, assez, enfin, euh, ouais. C'est vraiment ce souvenir-là que je garde de la Géorgie, euh, une très bonne ambiance, euh, un climat hyper, hyper, avantageux et puis beaucoup de choses euh, à découvrir au final. Je suis resté cinq mois, mais euh, il faudrait rester bien plus pour, pour vraiment connaître euh, vraiment euh, les paysages et, et vraiment ce pays qui est hyper, hyper varié. Donc euh, ouais, voilà, ce que je garde surtout mon expérience en Géorgie. Super, merci beaucoup Robin. Euh, ce que je vous propose c'est de passer au temps de questions-réponses. Donc on avait déjà une question euh, euh, sur le niveau de vie. Qui euh, veut prendre la parole? Euh, donc là, c'était les coûts, par exemple. Est-ce que, Robin, tu veux prendre la suite Oui, ouais, bah, bah, en fait, euh, ça a énormément évolué depuis un an, en fait. Euh, moi, je suis arrivé bah, en Géorgie de, euh, tout début février euh, 2022. Et euh, en gros, bah, le coût de la vie, il était bon, à peu près trois fois moins cher qu'en France. En gros, euh, pour donner un ordre d'idée, la monnaie géorgienne. Et à peu près, euh, quand je suis arrivé en février dernier, c'était était à peu près trois fois, trois fois moins forte que l'euro. Donc, c'est-à-dire qu'on payait à peu près les mêmes prix, euh, enfin, la carte des prix, par exemple, de restaurant, ça va être le même ordre d'idées. Un plat à 15, c'était 15 laris. Un café à 3, 4, c'était des laris. Euh, euh, mais quand il y a eu donc l'invasion euh, russe de l'Ukraine, il y a énormément de, de Russes, euh, qui sont arrivés en, en Géorgie, enfin de en Tbilisie plus particulièrement. Et euh, bon, la majorité, c'est des Russes diplômés qui étaient partis de la, la classe supérieure, Moscou, Saint-Pétersbourg. Euh, et donc, bah, ça fait euh, augmenter les prix de manière, euh, les prix de l'immobilier, mais aussi les prix en général, et une énorme inflation à ce moment-là. Et donc, bah, maintenant, je n'ai pas exactement suivi y commencer, mais il me semble que, par exemple, le niveau de la monnaie, il me semble que le lari est bien plus fort maintenant et que pour 1 euro, il me semble que c'est à peine plus que de 2 maintenant, alors que c'était 3 il y a un an déjà. Donc la, la vie, globalement par rapport à la France, ça coûte, ça coûte moins cher, mais c'est en constante augmentation depuis un an, d'après ce que j'ai pu voir. Okay. Je pense que la visio touche à sa fin. Peut-être qu'il y a une question qu'on n'a pas traitée euh, avant. Euh, qui est euh, la position du peuple géorgien vis-à-vis -vis du génocide arménien. Pour répondre à ça, très rapidement, je pense qu'aucun de nous n'a de réponse très précise sur ce point-là, mais sur la question de, de, de la géorgie, un peu au milieu de ces conflits dans la, dans la région du Sud-Caucase, pour répondre de manière détournée à la question, il existe en géorgie des programmes... Euh, pour, mettre en, pour permettre à des étudiants arméniens et azerbaïdjanais euh, de discuter et de discuter du conflit en cours. Donc, ça ne répond pas exactement à la question du génocide, mais la géorgie euh, se positionne quand même, en, sur certains aspects dans la, dans la vie civile, euh, se positionne pour faire une sorte de médiation entre étudiants, dans, dans ce cas-là, entre des étudiants qui viennent d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Mais sur la question du génocide, a priori, on n'a pas de réponse précise. Je pense que ça va s'il n'y a pas de main levée. Ce que je vous propose, euh, c'est un panorama d'œuvres qu'on a lues ou qu'on a vues. Euh, donc, euh, on peut vous parler euh, du film Dédé, du film Eden Widdens, du film Mandarine. Et on a aussi mis euh, quelques livres comme euh, L'homme à la peau de Léopard. Je suis nombreuse. 15 poètes géorgiennes, train de Trump Koutaïsi 20, 20 poètes géorgiens. Et un tableau de Gela Papiashvili sur la Toucheti qui correspond justement à, à ce poème dans lequel on cite les forêts de la Toucheti pour la plaine. Et je pense qu'on est très content aussi parce que la Géorgie, la manière dont on l'a vécue, c'est aussi à travers son art. Et ça, je, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'il touche beaucoup euh, Sophie aussi. <rire> et on ne peut que vous encourager à, à regarder et à lire des films sur la géorgie pour, euh, pour mieux l'aborder. Merci beaucoup d'avoir assisté à la visio. On aimerait bien avoir un retour. Euh, donc là, on vous demande de participer. Ça nous a pris du temps d'organiser cette visio. C'est important pour nous de, de savoir ce que vous en, en reteniez. Euh, Est-ce que vous avez appris Est-ce que vous avez envie d'aller en Géorgie Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a peut-être pas abordés C'est vrai que c'est plus difficile d'aborder les points négatifs en visio que les points, les points positifs. Et bien sûr, si on a décidé de faire cette visio, c'est parce qu'on a été touché et qu'on aimerait donner plus de visibilité à ce pays qui, au final, en a très peu en France. Et j'aimerais beaucoup vous laisser la parole. Ou s'il y a des personnes parmi vous qui sont allées en Géorgie, s'ils veulent nous faire un retour de, de ce qu'ils ont vécu ou alors qui ont une opinion complètement différente de la nôtre. Euh, je pense que c'est le moment. Si vous voulez euh, lever la main, vous parlez dans le chat, allez-y. Je ne sais plus si c'est si prévu dans la slide suivante, mais pour aller plus loin, pour continuer à, à s'intéresser à, à la Géorgie, euh, il y aura le 7 mars, par exemple, euh, un spectacle du, du plus grand, euh, de la plus grande compagnie de danse géorgienne, Soukishvili, euh, à Paris. Donc, si vous êtes à Paris, le 7 mars, vraiment, vraiment, ça vaut le détour. Euh, il y a régulièrement des événements sur la géorgie euh, qui se passent en France. Donc, euh, vous pouvez rester euh, sur les réseaux pour suivre ça. OK, super. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette visio, n'hésitez pas, même si là vous ne vous sentez pas de le faire, de nous faire des retours par la suite, que ce soit par les réseaux, ou euh, si vous, vous connaissez l'un de nous euh, directement, ça serait, ça serait super, C'est important pour nous d'avoir euh, des retours sur cette visio. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci à tout le monde et un grand merci à Louise euh, qui est à l'initiative de, de ce petit événement et ça n'a pas été facile pour tous nous regrouper pour qu'on construise ça ensemble. Et donc, merci à vous d'avoir été là ce soir. Et encore un petit, enfin, une petite précision sur le fait que l'objectif de cette présentation, c'était de parler de la Géorgie, de notre point de vue, du point de vue d'étudiants français qui ont passé quelques mois en Géorgie. Et évidemment, comme on a pu le voir dans, dans les réponses, c'est finalement les Géorgiens qui sont le plus à même de répondre à des questions précises sur leur pays. Mais on voulait vous donner notre retour de notre point de vue. Merci, à Pauline. Merci beaucoup. C'était très intéressant à bien mener sur un temps si court. Euh, personne, et quelqu'un d'autre qui dit « Personnellement, je ne connaissais pas grand-chose sur la Géorgie. Ça m'a clairement donné envie d'y aller. C'était vraiment super intéressant, vos expériences, etc. » Gabriel qui nous dit « Merci beaucoup. » Aloïs qui nous dit « Ça marche. » Merci à vous. Justine, merci pour cette présentation. Je eh n'ai vu le temps passer. Merci beaucoup. Ça donne très envie d'aller en Géorgie. On est très content que ça vous ait plu. Et on vous souhaite une bonne, une bonne continuation.